Cette du d'immeuble, elle existe, elle est à Londres, dans un quartier euh, très chic, Notting Hill. Et moi, je l'ai déplacée dans un autre quartier, mais elle existe, elle se trouve dans un quartier très cher, et, et elle loge des, des, des personnes euh, très démunies. Le point de départ de l'histoire, c'est que j'ai été témoin d'un suicide. Une, une femme s'est jetée sous un train, euh, sous mes yeux, et son sac a atterri à mes pieds. Et moi, j'ai dû partir à la David parce que j'étais avec un de mes filles qui est autiste, et, et voilà, principalement, je voulais le, le sortir de la gare. Mais je n'ai cessé de m'interroger, j'ai fait, fait un an de de psychothérapie à cause de ça, euh, qu'est-ce qui serait passé si j'avais ramassé ce sac et si je l'avais ouvert et si j'avais essayé de comprendre euh, la vie de cette femme. Et donc mon personnage originel est né de, de ça et il devait tomber amoureux de cette femme et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tomber amoureux d'un fantôme. Et en faisant des rencontres pour mon premier roman euh, en Seine-Saint-Denis, j'ai rencontré des, des lycéens et leurs histoires m'ont touché. Les histoires se passent évidemment dans des milieux difficiles et dans des, dans des banlieues comment dit, politiques, je crois qu'on dit maintenant en France. Euh, et je me suis dit que l'adolescence ajoutée, les problèmes de l'adolescence ajoutés aux problèmes sociaux, ça pouvait créer des personnages vraiment très touchants. Et moi, ce que j'écris, c'est de l'émotion. Tout part d'une émotion. Et euh, replacer ce suicide, cette gare, cette rencontre, cette histoire d'amour possible euh, euh, à Londres parce que c'est quand même l'endroit d'où je viens et que je me sentais plus légitime de parler d'une banlieue anglaise que d'une banlieue française, euh, pour moi c'était tout de suite romanesque. Ça m'ouvre surtout une possibilité sur euh, le roman noir et euh, le polar. Je ne me sentais pas légitime de pouvoir écrire un polar et mon troisième roman va sans doute se diriger vers ça. Tous mes romans partent d'une émotion, le premier partait de la honte, celui-ci part euh, de l'amour, je pense, et de la souffrance, et le troisième devrait partir de la vengeance. Donc la vengeance, évidemment, ça vous donne une petite idée de, de, de là où ça pourrait aller, et je pense que l'univers du polar euh, serait euh, parfait pour, pour ce roman-là.